Queen Ma Fafa, abonnez-vous, merci. Alors, pour toutes ces belles femmes, euh, sachez que Queen Ma Fafa a sa propre marque des cils qui est actuellement vendue au Congo Brazzaville, à Pointe Noire, ainsi que à Dakar. Veuillez me contacter euh, sur mon WhatsApp pour toutes celles qui sont intéressées. Merci. fort à sa deuxième page euh, instagram qui est basée sur la beauté car elle maquille et coiffe et fait pas mal de choses donc n'hésitez pas à aller la suivre sur sa page instagram que je vais laisser là et voilà quoi fait de même sur mes mes comptes mes réseaux sociaux De liker, commenter la vidéo J'aime trop comment elle me maquille et Regardez le résultat C'est juste waouh A few moments later Tadjaha Bienvenue sur la chaîne de Queen Ma fafa -fa! La faute que Zaya yes yes yes. aussi, y'a aussi si, si, <rire> Go share, go like Ok, ok <rire> Comme <rire> vous l'avez compris, elle s'est déjà présentée Mais avant que je puisse la présenter ah. Ça c'est... C'est vous, vous, oui, vous connaissez déjà la chaîne, je mets souvent la chaîne en description, mm -hmm. comme je vais mettre tout à l'heure. Comme ça, vous allez vous aller abonner, aller bien regarder bien. mes vidéos. Mm -hmm. Sur certaines de mes vidéos, c'est vrai que je parle en anglais, mais il y a la traduction. Donc, donc, bah, donc, allez regarder les vidéos et puis soutenez votre soeur. Mm -hmm. J'espère que vous allez bien. Nous, on pète la forme. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est là pour un challenge. Oui. Mm -hmm. yeah. C'est un challenge qu'on voit souvent genre, sur ça, Instagram, uh -huh, sur TikTok et tout. Du genre, euh, je vais lui bonder les yeux. Bon, je vais aller d'abord dans son garde-linge, mm -hmm. euh, choisir au moins euh, deux, deux, deux ou, ou, ou trois looks. Mm -hmm. On verra bien. Mm -hmm. Et ensuite, je vais lui bonder les yeux. Elle va s'asseoir et elle va euh, choisir son savoir, voilà, son sans place. savoir lequel des vêtements elle a choisi. Et ensuite, elle va s'habiller. Et, puis, et alors, vous, vous allez voir le résultat. résultat. <rire> okay? J'espère que vous allez aimer, partager et surtout, commenter et s'abonner à la chaîne. Et donner un like à cette vidéo. ok et Le so pouce là, c'est gratuit. Faut faire mon think simple. simple. Yeah. Tu n'as pas besoin de commenter. Tu peux voir la vidéo, tu peux juste liker et ensuite partager la vidéo. C'est simple, ma liga. Donc... Euh, sans plus tarder alors, je l'emmène d'abord elle va aller choisir ou elle va me dire en fait où sont les hauts où sont les pantalons mm -hmm. où sont les soutiens vais... le soutien vais... mais... <rire> elle va pas aller si, la... tu <rire> <'es> déjà porté <rire> Il faut pas pas <rire> je vais l'emmener et elle va choisir les vêtements donc allons-y allez c'est parti <rire> Let's go. Let's go. alors ici c'est les armoires mm -hmm là il faut qu'elle aille là bas c'est des pantalons jeans, jeans. là bas c'est les pantalons en tissu mm -hmm. en bas c'est les noirs en haut c'est les tu vois mais tu en de bien voir. Maintenant, ici on quels... a des, des petits bouts mm. qu'on met à l'intérieur des vestes et tout et là pas seulement des vestes madame ouais, c'est voilà. toi qui aime mettre ça sous tes vestes <rire> dis-moi juste ce... où ici, sont les vêtements que tu as l'habitude de porter genre qui te vont encore en ce moment tout Ici il là, vois. y a Ouais, tu peux choisir, peu importe, ouais il peut, ici tu, tu peux aller donc tu peux choisir ce que tu veux, ça va m'aller Donc okay. ici on a chemise, veste et tout mm -hmm, et il y a Mme. pas que ça. Il y a l'autre oh. armoire. Voilà. Deux armoires hein. Cool, ma papa. Ici, je pense que ça va pas vraiment t'intéresser parce que Là de ce côté, on a. les amis, le genre de la maison Oui, non, là c'est pour le sport. Ici, c'est pour les culottes, genre tout ce qui est culottes. Et voilà. Là-bas, de l'autre côté, c'est quelques hauts, les hauts de sortie que j'ai mis. Et de l'autre côté, là-bas, c'est les, de, de, les jeans pour la maison. Et en bas, c'est les manteaux et quelques pulls. Là-bas c'est des robes. Ici en bas j'ai des robes de sortie, mais comme euh, tout cette, ce côté-là a pris la place, donc les robes sont à l'intérieur. Et ici on a des débardeurs. En bas là-bas c'est tout ce qui est maison. Ok madame, you are not doing a robe. Alors ici c'est les chaussures. Ici c'est vraiment là où se trouvent les chaussures. Alors elle va venir choisir niveau chaussures ici. Excusez, ici, j'ai pas encore euh, trouvé un rangement comme ça pour ranger le reste de mes chaussures. Voilà, pourquoi que ça traîne au sol. Donc, les gars, j'ai trouvé quelques vêtements et tout. Et euh, je crois qu'on est prêt. J'ai trouvé, je crois, deux hauts, deux bas, bon, des jupes, des, des jeans et puis des vestes. Donc, euh, voilà quoi. Je crois que si on trouve une vidéo, on va vous mettre... Euh, un exemple en fait de comment ça se passe et tout, et voilà. Donc là, on va aller au salon, lui bander les yeux, et puis on va commencer la vidéo. C'est bon, je sais pas ce que va comparer. Là, il va fermer les yeux. Je vais aller chercher les vêtements, et puis euh, voilà. Let's go. Donc, les gars, vous avez ces deux roues là. Elle va choisir celui de droite ou celui de gauche. Voilà. Aide moi Je prends ça This All Droite ou gauche Ok Droite ou gauche Je prends ça Madame Gauche ou droite Ça va sur ça Ok C'est parti avec le premier look ça. Mais non, je sais pas à quoi je ressens. Sérieux, ressemble. sérieux, sérieux. Le look, ça va quand même attends! Non, ce look, moi, en général, je, je prends ce genre de des, des, des crop top comme ça là. Pour mettre avec des vestes. Je ne porte pas ça comme ça. Lors le haut, la jupe et les talons. Et puis la perruque ma foi ou quelque part, je sais pas quoi. Elle a déjà salué le haut. Meurtre de vous-même. Genre, ça, là c'est quand même un look, non C'est quand même un look. Elle a dans le monde, elle a le monde. C'est comme. C'est quand même le monde. Elle a le monde. Elle a entré dans le monde. Elle a le a les pièces. Sauf que ça ne va pas ensemble pour moi, selon moi, ça ne va pas ensemble. vous pouvez le voir, il y a deux. Mm -hmm, donc il got... elle va choisir. Right ou gauche. Ici. Ok. Euh... Um, ok. Euh... J'ai choisi ici. Ok, ok, ok. <laughs> arrête, arrête, arrête <laughs> Not that, that weekend. <coughs> Toi tout gauche <laughs> <laughs> Ou à gauche à gauche OK Actually it's not bad Deuxième look okay. J'aime bien Le résultat n'est pas mal c'est pas mal mm. C'est bien une qui en That's why you go to the club Yes, like this you go and shake okay? your neck, shake your neck quand tu fasses à l'aveuglement, tu peux tomber sur les bonnes choses Donc là, tu tombes sur les bonnes choses Go, c'est Ah. <laughs> go, c'est vrai Ici C'est gentil, maman, Ça gentil <laughs> <rire> Gauche ou droite okay. Oui, l'inigle Rien que ta respiration <rire> Ça montre à quel point tu es en train De me comploter un truc mauvais Je... hey. Troisième look J'aime beaucoup okay. J'aime, c'est ce que j'ai choisi si. J'aime bien J'avais ah. peur des couleurs Parce que il y avait il y avait trop de couleurs mais porté ça c'était ouais, mieux je m'attendais pas à ce résultat mmh. Mmh. en fait après quand j'ai genre quand j'ai euh, mélangé les couleurs je m'attendais à ce que ce soit habillé. Okay. mais, mais au va. final ça, ça va et elle va jamais s'habiller comme ça mais oui. comme elle a vu quand même le look peut-être oui. un quand de je... ces jours oui. vous allez voir les photos sur Instagram <rire> vous êtes déjà abonné sa page Instagram, allez vous abonner. Même un sac noir, ça peut passer. En tout cas, ça j'aime. Et ça, j'aime. Ça, va, je valide. Mmh. Je valide mon choix. Le tout dernier tour. Le, le dernier. Merci, Nabaye. <rire> <rire> <rire> <rire> Gauche ou droite Je prends ici. Gauche ou droite Ici. Quand je suis droite. je... prends ici. Oh, quest you. Lago, La go, regardez bien. Elle est en train de changer les articles que moi, je choisis. Wow! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Come back! Je suis douré au week-end. <laughs> Quand je suis douré. <laughs> Et enfin quatrième look c'est pas mauvais c'est pas mauvais j'avais peur pour elle j'aime bien c'est aussi bien que j'ai pas mis le soutien adapté pour ça mais si je, je change juste de soutien et... déjà qu'elle a choisi les pièces que j'aime pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram vous m'avez déjà vu avec ce oh, mot là quand mmh. le manteau non mmh. le tu tu le manteau ça pas base tout mmh. mmh. mmh. Je suis close. Si je ferme le manteau, je pas. Avec le manteau, et en au fait, le look allait être bien s'il n'y avait pas ça. Donc à vous de commander lequel des looks vous préférez. J'aime bien. Les gars, nous sommes à la fin. À vous de commander. Qu'est-ce que vous en pensez cette vidéo? C'est plutôt un challenge euh, drôle ou un relooking challenge? Je ne sais plus. Je ne sais pas comment définir cette vidéo mais de mon côté en tout cas c'était fun de faire cette vidéo avec elle, c'était drôle et tout, je me suis bien amusée j'espère que vous allez aussi aimer et euh, n'oubliez pas surtout de partager, commenter et donner cette vidéo un hein? mm -hmm. et euh, partager la vidéo mm -hmm. voilà Donc, à... euh, je voulais la remercier d'être venue sur ma chaîne euh, pour faire euh, ce challenge avec moi merci la faute merci d'avoir aimé faire la vidéo parce que c'était vraiment drôle au début j'appréhendais mais quand on a commencé la vidéo euh, c'était pas mal et oui. j'avais peur de ce qu'elle allait me présenter et du moins de ce que j'allais choisir <rire> <en> ouais. <rire> mais au final à part le premier que le premier là le reste euh, j'ai aimé c'était oui. pas mal donc euh, Lâchez-vous dans les commentaires. Vraiment, elle a fait son job. On a Merci. joué le jeu. Et remercie ceux qui est derrière la caméra parce qu'elle aussi. Elle a eu à mettre le piment dans son acheté. Vous faites de gros bisous et on vous dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au mm -hmm. revoir. Bye bye. bye.